Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer un petit bail tout simple, donc euh, DIY pardon, euh, do it yourself, faites-le vous-même. <rire> L'idée c'est que dans le commerce on va trouver ces boules, il y a différentes tailles, euh, celle-ci c'est du 7 cm de diamètre, euh, j'en ai déjà dé déballé quelques-unes ici, euh, il y a des formats euh, nettement plus petits, ça c'est pas marqué dessus, euh, donc celle-là, le lot 4 a coûté 2,60€ et euh, ça doit être 3-4 cm de diamètre je pense. Et euh, on va les décorer. Alors en fait, euh, j'en ai déjà depuis euh, pas mal d'années que j'avais faites il y a très longtemps. Euh, et puis je voulais euh, reprendre un petit peu ce concept-là et en faire plus. Euh, pour en mettre à différents endroits puisqu'on enfin, En tout cas on n'avait pas de sapin de Noël. On avait un, un sapin en bois euh, tout simple où on accrochait des boules. Et en fait, euh, maintenant qu'on a un extérieur, euh, je fais pousser un sapin dehors, donc euh, qu'on décorera, mais il faut que les décorations supportent d'être confrontées à l'humidité, euh, à l'eau, aux précipitations et tout ça. Donc ça, c'est les boules que j'ai depuis plusieurs années. Comme on avait un tout petit sapin, enfin euh, plus grand que ce que je peux vous montrer dans le cadre, mais un mètre de haut avec une, une tige et très peu d'emplacement possible, euh, ça, ça suffisait. Donc ça permettra déjà de vous donner des idées. Euh, ça c'est des toutes petites boules qui étaient déjà euh, toutes faites. On est sur un truc doré classique, Oui, il y a la caméra dedans. <rire> toutes petites, toutes simples. Et euh, j'avais justement utilisé des boules comme ça, de, euh, de cette taille là. Donc j'avais au moins, au moins deux tailles. Après il y a eu de la casse, c'est très solide, très résistant, mais face à des chats qui ont décidé de, de démolir le truc, on en a quand même eu certaines qui ont été cassées. Euh, ici j'avais euh, aspergé l'intérieur avec euh, de, la, de la colle en, en spray je pense, et puis mis des paillettes et euh, euh, une poudre blanche, ah, Donc ça, ça donne cet aspect là. Euh, un peu nacré, un peu brillant et puis euh, beaucoup de blanc et avec un, une ombre qui permet de se, se faire sur la partie basse. Euh, là, c'était... Il euh, n'y a rien dedans, ça a été vraiment juste mis sur la, la paroi, mais à l'intérieur, ce qui fait qu'on a quelque chose de brillant. Là, il y avait des... C'est pas des perles, c'est des petites étoiles transparentes, un peu de paillettes aussi, euh, très léger. Là, c'est des... je ne sais même pas ce que c'est. C'est transparent et, euh... et le reste c'est inox. Donc c'est des, des trucs que j'ai dû trouver dans mes tiroirs, je ne savais pas comment faire parce qu'il n'y a pas de trou, il n'y a rien pour les accrocher. Euh, là, c'est de la fausse neige et du coup ça s'accroche plus ou moins. Voilà, je ne sais pas si on... Ouais, voilà, on voit bien, ça va tomber. hop euh, Également ici, des paillettes et, et c'est tout. Il y avait des cristaux aussi. Euh, l'appareil là, là des paillettes argentées uniquement. Et il euh, n'y en a pas du tout qui flottent à l'intérieur. Donc j'avais mis un petit peu de, de, de spray pour que ça adhère l'appareil en doré et euh, c'est de là que j'aime beaucoup parce que ça donne un aspect euh, extrêmement léger, aérien, ça rend vraiment très très bien euh, J'essaye que vous ayez un, un bon retour sur la caméra, c'est une plume, une petite plume blanche euh, une petite plume blanche et on a quelque chose de, de léger, de, de très doux je me demande si on ne verra pas mieux sur celle-là, oui on voit mieux sur celle-là Et c'est vraiment euh, des décos qui sont hyper agréables à avoir chez soi. Voilà, donc pour l'idée créa du jour, euh, je ferai peut-être quelque chose euh, avec euh, de la pâte fimo, mais pour l'instant, euh, c'est pas encore décidé, donc je le mets de côté, mais sachez que vous pouvez faire des formes fimo et les fixer à l'intérieur, ou les laisser se balader pour les, et les mettre dedans en décoration, euh, en couleur, en transparent, en blanc. Voilà, il y a plein de possibilités. Euh, ce que je vais utiliser, c'est ici de la fausse neige. Euh, Celle-là, elle a donc coûté 4 euros, mais il y a plus ou moins cher, il y a différents conditionnements. Euh, là, on avait trouvé que ça, mais j'aurais préféré dans un flacon, histoire que ce soit plus pratique, euh, plutôt qu'un sachet, parce que le sachet, il bah, faudra le refermer, il faudra le stocker. Euh, mais je transvaserai peut-être dans un, dans un pot en verre, ou vous savez, les petits pots de confiture quand vous avez des choses comme ça, qui sont vraiment dans des contenants pas pratiques, euh, ça vaut le coup d'en de, de, garder un peu et de, de, de transférer ce type de matériau. Donc là on voit bien la neige, elle a vraiment une belle texture, un bel aspect. Euh, ce qui n'était pas le cas de celle que j'avais précédemment. Vous pouvez regarder aussi dans les magasins de maquettisme, mais souvent ils vont proposer des conditionnements vraiment beaucoup plus petits. Mais euh, il y aura beaucoup de choix et puis vous pouvez décliner ça sur une version printanière euh, avec de la fausse herbe, de la, de la mousse, etc. Vous pouvez utiliser des charmes, des, des petits bijoux comme ça, des perles qui se baladent dedans, et puis euh, bien sûr euh, des paillettes. Donc là, je ne vais pas prendre ces couleurs-là, mais je vous montre. C'est euh, des paillettes de chez Action et en fait à chaque fois dans la même couleur il y a fine, moyenne et gros. Enfin là, là pour moi c'est plus des paillettes mais euh, parce que là on n'est pas sur des paillettes fines euh, dans les autres marques, on est sur des paillettes quand même assez épaisses. Mais ça, ça fait quelque chose qui varie au niveau des textures, au niveau de l'épaisseur et c'est vraiment sympa comme, euh, comme rendu. Euh, ils en ont des noirs, des... ils ont deux dorés différents je crois. Euh, du argenté etc donc moi je vais continuer sur euh, mes couleurs euh, argentées euh, blanc neige etc euh, Je peux pas trop envie de noir et puis un peu de doré sur mon voilà. donc euh, je vous reprends euh, tout de suite après je vous montre ce que ça a donné donc là je suis en train de réaliser à la première j'ai utilisé de la colle alors on repositionnable ou pas on s'en fout moi j'ai fait avec ce que j'avais j'en ai mis euh, dans cette partie là j'aurais pu plus simplement euh, euh, ne le faire qu'après mais euh, je voulais voir un petit peu le, la, la taille alors hop, donc je tiens comme ça mais je le fais en dessous du bureau euh, au dessus de la poubelle à moitié dans la poubelle ça permet d'avoir moins de vapeur alors que je ne peux pas me déplacer pour aller dehors Voilà. le petit tips pour quand même se servir de ça j'en ai mis très peu euh, on le voit euh, alors, moi, ce que j'aime bien faire, quand même, c'est euh, vraiment les fixer ensemble. Donc, soit avec un point de super glu soit une autre colle qui va venir sceller euh, la boule, parce que, euh, alors, quand c'est une plume, un machin, on s'en fout, il n'y a pas de problème. Euh, les paillettes, avec des chats, <rire> c'est prendre des risques euh, que je ne souhaite pas courir. Voilà. Donc là... J'ai fermé ma boule, hop, je secoue un peu, comme ça on va voir directement ce que ça donne. Et euh, personnellement, j'aime bien le résultat. Hop. Alors la mise au point. Voilà, et on a eu la mise au point. Euh, et puis, euh, ça va un petit peu encore bouger. Euh, j'avais avec les boules que j'avais précédemment, ces petits... Euh, Petit... Non, je les ai fait moi-même, je crois, Enfin, je me souviens plus. Je vais vous montrer comment les faire. De toute façon, c'est un petit S avec une, une sorte de fil métallique. C'est vraiment tout simple. Voilà. Alors, je les ferme pas euh, avec de la colle parce que euh, là, par exemple, je trouve que le verre n'est pas forcément très joli. Euh, il se peut qu'un jour, quand j'aurai pas la flemme, euh, je vienne euh, modifier ça et utiliser du fil métallique argenté le chercher donc le principe c'est tout simple, on prend un petit morceau, on prend ses ciseaux ou sa pince coupante s'il si est trop épais. Alors vous voyez que j'utilise mes ciseaux euh, adaptés pour euh, dyspraxie ou faiblesse musculaire, ce sont des ciseaux à ouverture automatique. Euh, le problème c'est qu'en fait, euh, je voulais vérifier justement s'ils étaient bons ou pas. Le, les lames sont vraiment trop petites pour l'usage que j'en fais en scrapbooking et carterie et euh, elles ne sont pas de bonne qualité donc euh, ça, mâche, ça mâche le papier. Ça, le, ça fait un truc pas très propre et j'aime pas des masses. Euh, donc dès que j'ai mis un petit peu de côté, je, je vais venir, je viendrai en acheter de meilleure qualité. Et ensuite, tout simplement avec les mains, on vient modeler, euh, grosso modo, la, la, la forme d'un S. Euh, là, je le fais avec les mains. Si votre fil il est dur, parce que là il est vraiment très souple hein, le mien, s'il si est dur ou qui pique, euh, prenez autre chose et on vient le glisser tout simplement ici et puis là bah, on, on referme on vient on vient refermer vous aurez des versions un peu plus esthétiques qui sont uh, tout à fait euh, faisables avec des anneaux avec des choses comme ça mais qui nécessitent un peu plus de dextérité comme je l'ai déjà dit plusieurs fois le but de la chaîne c'était aussi de d'amener des créations aux personnes qui ont des, des petits soucis <rire> d'extérité euh, étant moi-même concernée et euh, trouvant, euh, beaucoup trop, étant trop souvent confrontée euh, à des contenus euh, ouais c'est super facile, c'est super simple et, euh, alors qu'en fait euh, bah, c'est simple pour toi mais pas pour tout le monde donc j'ai choisi euh, ce doré alors c'est pas le même, hein. ça se ressemble Mais en fait celui-ci est un doré qui est plus chaud Plus euh, brillant Celui-ci c'est un doré qui est un peu plus argenté Hop, donc j'ai choisi hop, ces dorés là Je vais vous montrer un petit peu la manipulation Là je vais faire les deux en même temps Puis comme ça ce sera plus rapide Et je vais essayer de mettre un petit peu moins de colle euh, Pour avoir une boule un peu plus légère visuellement Voilà on peut même ne pas mettre du tout de colle. Euh, ben je, je vous en ferai une sans colle du tout. Comme ça, vous pourrez comparer l'aspect. C'est très bien aussi, ça marche, il n'y a pas de souci. Alors, je vais partir sur ce doré-là. Donc là, c'est les, les grandes. J'aime bien avoir... Euh, une déclinaison de les camailleux, les choses comme ça. Donc, ça, c'est vraiment pratique. C'est euh, un petit déversoir. Là, j'aime bien. Je trouve ça facile à manipuler. Bon, des fois, il faut faire attention quand on ouvre le bouchon parce que l'ensemble du bouchon vient euh, d'un coup avec. C'est un peu embêtant. Voilà. Je vais remettre ma goutte de colle pour sceller la boule pour éviter que si elle tombe. Elle ne s'ouvre et il faut des paillettes partout. Encore une fois, si c'est si une plume, si c'est un objet de taille plus importante, ce n'est pas forcément un problème du tout. Mais. Euh... Bon, quand je vous disais que ça manquait de contenu pour les personnes qui ont des gros problèmes de dextérité, hein Bon. Voilà Si jamais vous vous sentez maladroit ou maladroite, profitez vous n'êtes pas seul. Généralement, on coupe ça au montage. Et, euh, et justement, moi, mon défi, c'était d'être dans l'accueil de, de ça. De, de vraiment, euh, d'envoyer un message de congruence. Je dis aux gens, euh, vous êtes vous-même, vous n'êtes vous pas parfait, c'est OK. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on, on a une image lissée, parfaite, les choses sont bien faites. Bon, ben voilà, au moins, vous savez que quand je vous dis, il n'y a pas de monde à être maladroit, ben, je le pense. Bon, je ne dis pas que c'est pratique, hein. mais euh, sachez que je le pense réellement et, euh, et c'est tout. Bon, là en plus, je me suis collé les doigts. Euh, voilà. Ça, c'est fait. Et j'ai enfermé un poil de chat devant. Décidément. Ça a été un peu... Je vous dis, c'est un, un, un DIY tout simple. Et voilà ce qui se passe. Essayez, vous voilà. verrez. Voilà ce que ça donne. Donc, finalement, le résultat, il est très bien. Hop. Voilà. Et là, on voit vraiment le... à la fois la transparence, la brillance, les différentes tailles. Donc ça, c'est avec un petit peu moins de colle. Et je trouve que le... le rendu, le résultat est encore mieux. On va mettre un petit S qu'on referme, et c'est bon. Ensuite, je vais en faire un sans mettre du tout de, de colle, enfin, sauf celle pour sceller, à moins qu'encore une fois, je ne me colle les doigts. Les, les paillettes euh, les palettes, là de chez Action, franchement je suis, euh, je suis étonnée parce qu'elles sont bien pour pas cher, je ne sais plus les prix. Hein. Euh, mais vous, vous verrez souvent d'ailleurs les scrapeuses euh, donner leur avis sur le, le matériel Action, sur... Euh... Vous pouvez mettre un truc mou à la place, ça c'est du verre. Euh, vous pouvez mettre un truc mou pour avoir moins le risque que ça bascule, c'est un peu plus adapté pour ce type d'objet euh, rond voilà. On tient un tout petit peu et c'est fait et rien que l'électricité statique va y en avoir normalement un petit peu sur les parois Vous voyez alors c'est pas énorme, c'est sûr, c'est normal, mais il y en a et notamment, enfin, sur, essentiellement sur les plus fines, un petit peu les moyennes. Euh, les grosses tiendront pas par électricité statique, c'est normal, mais vous voyez qu'il y en a sur toutes les parois. Donc ça donne un aspect encore plus léger, plus vide. Là j'en mettrai peu parce que moi mon style c'est plutôt, j'aime bien ces trucs euh, assez aériens, pas trop chargés, mais voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais, mettre, euh, je vais prendre une boule plus grande cette fois-ci et faire pareil avec euh, la, la neige. Hop. Donc, Je vais essayer de mettre un tout petit peu de colle et si possible d'orienter euh, vers la partie la plus éloignée ici, j'ai la partie pour l'attache. Plutôt ici, vers le bas pour qu'il y ait un peu de neige qui remonte sur les parois mais sans en avoir trop haut sur la boule. Bon, après, essayer de viser avec ça... Euh pas évident voilà Donc, vous voyez si vous avez entendu euh, c'est tout Donc, très peu de très peu de de colle c'est vraiment juste pour avoir un petit effet montant et que ce soit pas tout assez en bas mais on est sur quelque chose de, de très léger en, en termes de, de quantité de colle alors là vous allez pouvoir voir ce que je reproche euh, à ces ciseaux ça va encore et en fait, souvent au démarrage, surtout sur des matières type plastique, il voilà, hache, il prend pas parce que euh, les lames sont de mauvaise qualité et, euh, et c'est gênant quand on veut faire des, des créations un petit peu euh, esthétiques et euh, quand on travaille avec autre chose que du papier euh, à imprimante. Quoi. Le, les papiers épais, il a beaucoup de mal. Euh, donc euh, voilà. Les ciseaux, euh, l'idée est très bonne, mais euh, j'ai encore euh, pas trouvé euh, des ciseaux de bonne qualité, euh, pour adultes aussi. Parce qu'ils sont mignons avec les bourrons, euh, mais il euh, n'y a pas que les enfants qui ont des problèmes de, de dextérité. Bien sûr, on peut apprendre à se servir de ciseaux, mais euh, euh, ce n'est pas parce qu'on euh, devient adulte et qu'on gère qu'on euh, n'a pas des mains qui sont... Euh, quand on est enfant, on a des mains qui sont plus petites, puis on peut être adulte, euh, avoir des problèmes d'adresse de, et pourtant euh, avoir la capacité à gérer des, des ciseaux à bout pointu. Quoi. Donc ils sont mignons avec leur petite version mini, mais euh, moi j'ai des grandes pattes et euh, je veux des grands ciseaux. Voilà. Donc voilà ici ce que ça va donner avec une petite partie qui adhère très faiblement sur les bords mais pas en haut on le voit en haut de la boule euh, je vais vous l'orienter comme ça ici il n'y en a pas alors avec les reflets c'est voilà on, on voit qu'il y en a sur cette partie euh, moyenne par rapport à la hauteur de la boule pas en haut et beaucoup en bas mais forcément parce que je la tiens comme ça quoi donc voilà ça, ça va, ça va donner une, une boule à neige, une petite boule toute sympa en décoration sur un arbre de Noël. Euh, ce qu'on qu va faire, c'est que je vous mettrai peut-être des photos. Euh, vous pouvez aussi retrouver sur Instagram, c'est souvent là que je poste, poste les photos des créations en utilisation. Euh, pas sur YouTube, quoi. Euh, on a mis un filet de protection pour les chats. Ma mère trouve ça super triste. Euh, mais pour nous, bah, c'est pour la sécurité des chats, pour qu'ils ne puissent pas euh, partir et se faire euh, tuer dans la ville. Quoi. Euh, moi, je trouve pas ça... Voilà, C'est vrai que ce n'est pas, pas super esthétique, mais ça va. Et euh, pour la période de Noël, je vais accrocher des boules comme ça en haut du filet, c'est-à-dire que les chats ne pourront pas y accéder. Euh, mais nous, ça nous décorera euh, cette partie-là. Donc je trouve, ça, je trouve que c'est vraiment sympa. Et du coup, c'est censé supporter euh, l'extérieur. Pas toute l'année, mais il euh, y a de quoi faire. Alors, là, je vais euh, essayer avec un fil transparent. Je vais vous montrer mon idée. Alors, ça, c'est du fil, euh, je ne sais pas, nylon euh, de base euh, pour faire des bijoux des choses comme ça. Hop. Oui, écoute, il faut s'y reprendre parfois plusieurs fois, quoi. Je passe le fil dans cette partie là, ça c'est un petit charme, c'est quelque chose qu'on va euh, pouvoir mettre sur des bracelets qui sont équipés d'une espèce de micro-mousqueton. J'essaye d'attendre le... voilà Hop Et donc je passe le fil de nylon dedans, et ça permet d'avoir une attache quasi invisible. Alors, est-ce que je fais un nœud Je vais faire un nœud parce que sinon je n'arriverai pas à me manipuler. Ça aussi, vous pouvez adapter des fois dans les créations. Des fois, ce sera un petit peu moins joli. Euh, comme là, par exemple, je veux faire un nœud. Mais je, je sais très bien qu'après, vu ce que je veux faire, euh, si je ne fais pas de nœud, ça va, ça va être très difficile à manipuler. Quoi. Hop. L'idée, c'était d'avoir une petite étoile euh, flottante. Alors, je voudrais de la neige, des perles, tout. Donc, je vais remettre un peu de colle. rien, j'aime quand même bien qu'il y ait un peu de matière. Voilà, j'en ai mis un petit peu plus. Parce que si, avec l'utilisation, vous allez pouvoir voir, euh, les paillettes, ça va adhérer très très vite. La neige, bah, ça va dépendre aussi du type de neige. Comme je vous disais, celle-là, elle a, elle a plus de texture visuellement. Euh, elle est plus épaisse hop. que celle que j'avais euh, avant euh, donc il lui faut un petit peu plus de colle euh, je vais mettre un petit peu de paillettes allez non je suis pas très paillettes non je peux pas mettre d'autres tailles et puis hop. Qu'est-ce qu'on va mettre Alors du coup les perles moi je fais pas de, quasiment pas de bijoux puisque j'en porte pas et que ça m'intéresse pas. Euh, là c'est j'avais euh, j'avais fait un collier je crois avec ça puis finalement je le portais pas du coup les... j'ai rouvert le collier et puis euh, j'ai remis les perles euh, à utiliser. Euh... Et ça toutes les perles en fait c'était un kit. Et je me suis servi d'une partie du kit, mais pas du reste. Enfin, c'était pas un kit, c'était une... Donc là, je vais mettre différentes tailles. Pareil, j'aime bien toujours avoir cette euh, variation dans les tailles. Euh, euh, ça donne un effet un peu euh, dynamique tout en restant dans le même st style. Et c'est un, un effet que j'adore, moi. Tout le monde n'aime pas, mais voilà, si, si votre truc, c'est plutôt des trucs avec euh, plein de couleurs différentes, beaucoup de de variété et eh ben prenez euh, des trucs très différents mettez de la couleur euh, des objets que vous aimez bien <rire> faites vous plaisir quoi ça là je les utiliserai peut-être aussi il y a un effet vivre je trouve que c'est trop bien pour l'idée de, euh, de noël de, de fêter l'hiver et tout ça Hop. mais pour l'instant on va mettre ça de côté et donc je reprends Ce que je voulais faire, c'est en fait la faire pendre à l'intérieur pour qu'elle soit en suspension. Euh, qu'elle ait l'air de flotter dans les airs, cette petite étoile. Hop. Donc je garde ça à la main de côté. J'essaye de lisser un petit peu ces, ces fils. Je, je me demande si je peux pas couper une des branches, tout simplement, pour euh, que ce soit encore plus discret. On va tester au pire il faut refaire un Ce qui serait ballot, c'est qu'il faille le refaire après avoir fixé la super -glue. Ah. Comme je vous le disais, il... voilà. Ils ne sont vraiment pas géniaux, mais euh... est-ce que ça tient Essayez de vérifier avant de sceller vos, vos créa que ça vous convient bien. Mmh. Si c'est bon bon normalement ça tirera pas dessus donc je vais mettre mes deux gouttes pour sceller ça encore une fois c'est pas du tout nécessaire si vous le faites en groupe ou des choses comme ça n'hésitez pas à enlever cette étape là ça tourne un peu le souci des.. ça tourne et j'ai mis de la super superlu sur les bords. Donc il faut pas. Voilà. Et donc là, je vais clore ma boule en pinçant le, le fil. Alors c'est pas tout à fait comme ça que je voyais l'étoile. Je la voyais un peu moins. Voilà et ben, Comme quoi avec le fil finalement, je pouvais le, le réajuster, impeccable. Donc comme ça, j'ai ma petite étoile qui pend. Alors forcément je filme vu du haut, donc euh... Alors, je vais essayer de vous le bouger. Vous allez me voir. Bonjour. Encore. Est-ce que... Voilà, on voit... Alors, je suis désolée, j'arrive vraiment pas à vous le filmer correctement. Mais on voit cette petite étoile-là qui... Qui est euh, dans les airs, quoi. Et c'est ça que je voulais obtenir comme... Euh résultat voilà hop je resserre parce que euh, je viens de me rendre compte que ça avait bougé alors est ce que non c'est pas fermé bon décidément bon. alors c'est pas fermé je vais en profiter pour ajuster mon étoile tout on y est. Voilà. Hop, bon alors cette manip là vous pouvez la tenter c'est beaucoup moins facile que, que ce que je pensais. Je vous avais dit, des fois je ferai des choses simples, et des fois un peu plus compliquées. Et bien là, on est dans les pans super simples. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'elle part sur le côté. Voilà, c'est vraiment au milieu, au centre que je la voulais. Et après, euh, je peux par exemple fixer le, le avec un petit nœud là, le câble fil avec un nœud. Est-ce que c'est bon Ça ne me bouge plus, enfin. Ouh. Donc là, on est bon. Hop. Donc là, je suis en train de faire un nœud. En... Comme je maintiens encore la, la boule, je fais une manipulation qui n'est pas très évidente. Pas... Ce n'est pas comme ça que je fais mes nœuds habituellement. Mais euh... Voilà, c'est tout bien. Un petit peu de paillettes, de la neige et une petite étoile qui flotte. Et comme elle est fixée sur un fil de nylon, elle a l'air euh, de flotter dans les airs. C'est exactement ce que je voulais. Vous pouvez prendre un fil de coton blanc qui sera plus facile à manipuler ou, euh, ou autre chose. Ce sera possible aussi. Là, comme en plus le fil de nylon vient euh, passer et potentiellement créer un espace, je vais remettre une goutte euh, de super glu parce que euh, ça m'embêterait vraiment qu'on ait un... un un mode piñata avec, euh, avec des paillettes. Les paillettes, c'est quand même vachement le mal. Quand on aime que les choses soient, soient rangées. Clean et qu'il n'y en ait pas partout. Donc voilà pour ce modèle-là. Euh, là, je vais faire aussi un plus petit modèle. Avec des perles. Est-ce que je mets autre chose dedans Oh. Ouais. Alors, un, un tout petit peu de, de neige pour augmenter le, le côté givre j'ai pas mis de, de colle à l'intérieur j'aurais pas dû en mettre dans les deux côtés puisqu'ils vont ils vont ensemble après et alors ça, en termes de motricité fine, j'ai dû retransférer mes perles. Je vous dis pas, c'est génial comme entraînement. Main, hein. Si jamais vous devez vous entraîner, refaites votre rangement de perles. Attrapez-les à la main. Là, on a du boulot. Bon, après, euh, s'amuser à transférer les perles, pour transférer les perles, j'avais pris mes pinces pour faire ça, parce qu'à la fin, euh, je n'arrive pas à les attraper. Voilà et ça me plaît dans l'idée. Moi il se manque un petit peu de, de peps. On va mettre un petit peu de paillettes. Et vous pouvez vous laisser guider complètement par euh, l'inspiration, par ce qui vous vient à ce moment là. Là comme j'ai pas mis de, de colle de super glue tout ça avant, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Et je trouve que euh, si vous voyez comme ça, euh, pour moi c'est un petit peu trop plat. C'est-à-dire que tout tombe au fond et euh, ça manque de, de dynamisme dans la boule, donc je vais euh, remettre un peu de colle. Ce qu'on peut faire aussi euh, différemment, c'est euh, là-dedans, j'ai mis de la taquilo donc euh, c'est une colle qui là est blanche, mais elle va devenir transparente au séchage. C'est de mettre des petits points, comme ça, ça va adhérer juste dessus. donc j'en mets plus vers le bas pas du tout tout en bas parce que tout en bas euh, la gravité fera le boulot Hop. voilà travaillons notre motricité et ici je fais pareil donc quelques points même un petit peu plus haut pour... Euh, peu plus de dynamisme est quand même pas mal en bas enfin dans la partie basse mais pas tout en bas parce que ça sert à rien euh, ça pour info c'est hyper pratique euh, ça permet d'avoir la colle en petite quantité sans en foutre partout c'est euh, vraiment génial ça fait pas très longtemps que je l'ai je l'ai trouvé sur craftelier et c'est euh, un bonheur quoi et je dirais surtout quand on a des difficultés à gérer certains trucs, c'est encore mieux. Alors la colle s'écrase, vu que j'ai mis des perles, c'est normal. Mais comme je voulais quelque chose de plus flou, plus dynamique, plus tout ça, ça me convient très bien. Et la colle devrait devenir transparente au séchage. Donc les taches vont disparaître. Et comme il y a des paillettes, elles ne vont pas tout à fait disparaître. Donc ça donne ça. Là, on a un aspect un peu plus euh, tacheté, un peu plus touffu. Pas ma préférée, mais on verra au séchage. Hop. Et puis voilà, bah vous pouvez continuer avec euh, des perles, des, des paillettes, euh, des petits objets, des embellissements, des morceaux de papier découpé, euh, des plumes pas des petits cailloux aussi euh, là c'était vraiment une version noël mais euh, vous pouvez euh, vous amuser à décliner une version pâques euh, euh, ou printemps avec des lapins euh, des œufs euh, de, la, de la verdure de... tout ce que vous voulez euh, ça c'est vraiment une déco saisonnière sympa je sais que j'aime bien marquer dans ma déco euh, la saison euh, j'ai mon tableau de saison que je change à bah, chaque saison logique hein. C'est-à-dire que c'est un tableau avec été-automne-hiver, enfin c'est quatre tableaux plutôt, et il euh, y a les couleurs un peu classiques associées à la saison, c'est marqué dessus et tout ça. Euh, on peut aussi euh, le faire euh, avec un bouquet de fleurs, bien se rappeler de vivre euh, au rythme des saisons, de, de manger de saison, de, de profiter des activités que nous offre le moment, etc. Donc voilà, bah j'espère que ça vous aura plu et que ça vous a donné envie de bricoler, euh, quelles que soient vos capacités, de vous faire plaisir et de faire des choses qui vous plaisent. Salut